Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements, et je suis accompagné de Jean. Salut à tous, bonjour. Alors Jean qu'on ne présente plus, hein, qui est aussi un grand investisseur sur Lyon avec plusieurs modes d'exploitation. Et aujourd'hui, donc euh, eh c'est pour Jean un nouveau mode finalement d'exploitation dans ce nouvel appartement euh, mmh. euh, dans lequel tu investis. Jean, est ce que tu veux nous en dire plus sur le projet actuel. Ouais c'est ça, alors, hein, bah, c'est un appartement euh, que tu m'as trouvé, Stéphane. Euh, moi j'avais pas le temps de m'en occuper, donc j'ai confié, ce... confié cette. mission, J'ai confié cette mission à Stéphane. Et euh, il connaît un petit peu Stéphane, il sait que j'adore ce quartier et que j'avais plutôt envie de réaliser un investissement plutôt à titre euh, plutôt patrimonial. Hein, C'est-à-dire que là, je suis sur d'autres sujets en ce moment, je n'avais pas le temps de m'en occuper. Et j'ai dit à Stéphane bah, écoute, s'il te plaît, trouve-moi un appart, euh, tu t'en occupe, je te fais confiance, tu sais ce que je veux, dans quel quartier, etc. Et, euh, et je ne veux pas faire de location saisonnière sur ce bien-là parce que je n'ai vraiment pas envie de m'en occuper. Euh, même si j'ai une équipe etc., qui tourne aujourd'hui, il euh, y a quand même un, une mise en place, il y a des choses à faire. Et je n'avais vraiment pas envie de le faire. Donc, je demande à Stéphane de, de me trouver un appart. On est dans l'appart en ce moment, donc c'est-à-dire que je l'ai acheté. Euh, on est en plein de travaux. Qui, je ne sais pas, ça a commencé il y a deux semaines à peu près, une semaine ou deux. Voilà, on a commencé les travaux. Et euh, c'est vrai qu'au départ, j'ai plutôt voulu destiner ce bien à la colocation. Parce que je sais que la colocation, c'est... Quelque chose, quelque chose qui fonctionne plutôt bien au niveau de la rentabilité. Alors on est un peu moins euh, rentable qu'une location saisonnière, mais en contrepartie, on a aussi moins d'implications, moins de, moins de choses à faire. Et donc du coup, c'est un bien qui était plutôt destiné à la colocation pour avoir une, un petit cash flow quand même positif euh, sans ne rien faire du tout. Et puis, euh, et puis là, c'est vrai qu'on déjeunait avec Stéphane et, euh, et du coup, bah, on est en train d'imaginer peut-être un autre modèle c'est-à-dire que bah, ce bien, j'ai parfaitement envie de le destiner à la... J'aimerais en tout cas, pourquoi pas le destiner à la sous-location. C'est-à-dire que je vais le louer à un propriétaire de manière à ce que lui l'exploite en location courte durée. Ce qui présente des avantages pour moi et aussi pour Stéphane. D'ailleurs, Stéphane, lui qui est euh, une agence immobilière, pourrait parfaitement aussi euh, euh, avoir encore plus de, de facilité, de crédibilité, je pense, pour pouvoir euh, bah, louer ce type d'appartement et l'exploiter le, ensuite en location courte durée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses Stéphane, mais... Ça me paraît aussi un deal gagnant-gagnant, c'est-à-dire moi je m'en occupe pas, euh, je reçois mes loyers tous les mois et Stéphane, lui, bah, si, si ça l'intéressait éventuellement ou quelqu'un d'autre, hein, peu importe, euh, pourrait, pourrait l'exploiter euh, en location saisonnière. Ce serait un peu ça l'idée. Bah, effectivement, alors c'était très euh, inspirant ce déjeuner finalement ensemble puisque euh, bah moi ça m'a donné des idées, alors comme tout le monde, hein, quand j'entends sous-location je me dis est-ce que c'est vraiment légal alors bah, Il se trouve que Jean, euh, bah, je, je, je, je t'aime bien personnellement, mais en plus je sais que c'est quelqu'un qui fait tout dans les règles de l'art. Donc euh, bah, voilà, en tant que professionnel avec la carte T, les assurances, responsabilité civile, on, on est tenu, je suis tenu en tant qu'agent immobilier de respecter euh, mmh. les lois. Et je sais qu'il euh, y a plusieurs investisseurs et certains euh, bah, voilà vraiment font tout euh, comme il le faut. Euh, Jean fait partie de ces investisseurs. Donc l'aspect légal de la sous-location, bah, c'est un sujet qu'il a géré avec un spécialiste. Je pourrais vous en dire plus. Et puis ça peut vous donner des idées à vous propriétaires d'appartements, alors à Lyon euh, typiquement, qui souhaitaient ouais, ne pas entendre parler de l'appartement, toucher vos loyers, et puis justement et eh bien avoir ce confort et euh, ne pas savoir ce qui se passe, mais en tout cas que les choses soient derrière légales et puis. Euh, la mais d'ailleurs, ça, ça bon. pourrait peut-être être même un service que tu peux proposer à tes clients, c'est-à-dire que peux... j'imagine peut-être tes clients en fait te font confiance parce qu'ils n'ont pas envie de s'occuper de ce, ce genre de choses. Euh, ils te confient, parce qu'ils ont aussi confiance en toi, ils te confient la recherche d'un appartement. Donc déjà, c'est quelque chose d'important. Mais en plus, tu pourrais parfaitement intervenir en tant qu'agence. Euh, alors, ou pas, mais étant donné que tu as une agence, pourquoi ne pas intervenir en tant qu'agence et leur dire bah, « Écoutez, monsieur le client, euh, moi, je gère ça pour vous. Euh, je vous verse un loyer fixe et euh, vous entendez parler de rien. Vous avez votre rentabilité qui est assurée. Et moi, je gère, euh, gère l'appartement derrière, que ce soit en location pour durée. Donc, tu soulouerais ce bien ou tu l'exploiterais, après le terme, on utilise le terme qu'on souhaite, en location courte durée, ou bah, éventuellement si ce sont des biens qui s'y prêtent un peu moins, pourquoi pas en colocation. Donc ça, ça permettrait en tout cas à toi de pouvoir bah, développer aussi ton agence d'un point de vue locatif, et ça permettrait aussi à l'investisseur de se dire, bah, moi j'ai une rentabilité qui est assurée, j'ai rien à faire, c'est un investissement clé en main. Stéphane me recherche l'appartement, il me propose une rentabilité clé en main qui est assurée, tout le monde est gagnant. Donc bah, ça pourrait un truc, un truc à proposer, pourquoi pas, après, je ne sais pas si tes clients peuvent être intéressés, mais... En tout cas, bah, l'appel est lancé, la proposition est faite. En tout cas, bah, plein d'inspiration sur euh, ces différents types d'exploitation qui sont 100% légaux, on le répète, et puis bah, qui, sont, euh, qui permettent de faire en sorte que tout le monde soit content et trouve son compte finalement, Bien le sûr. propriétaire et puis la personne qui exploite l'appartement euh, également. Voilà. Ouais, complètement, tu parles de la légalité, c'est quelque chose de très important. Si jamais euh, tu décides de, de, de fonctionner de cette manière, donc déjà toi, tu as une carte d'agent immobilier, donc euh, il n'y a même pas de sujet, mmh. et si tu ne l'avais pas, en fait, il y a un bail même particulier qui existe, qui est un bail dérogatoire, ce n'est pas un bail d'habitation en 89, mmh. qui existe et qui permet de faire ça de manière parfaitement légale et, et encadrée, et, et tout le monde est protégé, que ce soit aussi bien le propriétaire que euh, le, le locataire, et même le, on peut appeler ça peut-être le sous-locataire, je ne sais pas comment on peut dire ça, le voyageur. Mmh. En tout cas, tout le monde est protégé, il y a des assurances autour de ça, et c'est une activité professionnelle en tout cas. Bon, bah, très intéressant. Alors, merci voilà. beaucoup pour ce partage. Je t'en prie. Merci pour euh, ta confiance pendant ce nouvel appartement. Et puis, ben, on, on vous tient au courant dans les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner pour retrouver d'autres euh, l'évolution de cet appartement et puis d'autres. Merci beaucoup. Merci. À merci. bientôt, Jean. remercie Ciao. Merci, Stéphane. Merci à tous. Au revoir, vous remercie.